Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui sera avec nous pour les trois prochaines semaines et je vais vous expliquer pourquoi il est là. Bonjour, comment tu t'appelles Bonjour, moi c'est Thierry. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu es là aujourd'hui. Je suis là pour un petit événement éphémère, montrer ce qui est intox, un un info, on vous donnera des conseils et surtout on répondra à vos questions. C'est ce qu'on a organisé grâce à la venue exceptionnelle de Thierry. Donc c'est une conférence qui sera le samedi 30 juin à 14h qui durera 90 minutes sur le thème un été au top de votre forme. Allez voir sur notre page Facebook, il y a un événement qui résume exactement comment ça va se passer. L'après accouchement, les femmes bah, elles gardent beaucoup de poids, elles ont du mal à reperdre, etc. J'avais ce cas précis où une, une jeune femme n'arrivait bah, pas à reperdre du poids. En six mois maximum, elle a, on a réussi à atteindre ses objectifs où c'était une perte de quelque chose comme 15-20 kilos. Et moi mon but bah, c'était déjà lui donner les conseils qui sont bah, validé par la science. Et euh, surtout, euh, c'était ensuite euh, de l'amener à être autonome. Oui, homme, donc euh, très souvent, euh, bah, pour moi, c'est des sportifs que, que je reçois. Euh, un rugbyman, rugbyman euh, très haut niveau, top 14. Il était à 95 kg. Pour son poste, on lui demande d'atteindre les 105 kg, donc euh, 10 kg euh, de prix, euh, sans prendre trop de graisse, donc une vraie bonne prise de masse. Comment se sentent les gens après Le but, c'est de pousser la personne. L'esprit est souvent lié euh, au corps, donc à partir du moment où ils atteignent leurs objectifs, elles se sentent souvent libérées c'est une autre manière de voir son corps. Les gens euh, s'apprécient plus. Quand on s'apprécie plus, les gens nous apprécient plus. On renvoie euh, forcément quelque chose de plus positif. C'est quelque chose qu'on va voir sur la conférence. Mais on va aussi vous donner des conseils hyper pragmatiques. Et surtout, des conseils pour passer à l'action. Des conseils de motivation. C'est assez simple. On va vous donner des conseils. Un esprit sain dans un corps sain. Il faut foncer. Et on vous dit à lundi 25 juin pour notre premier live en vidéo. Notre premier tuto conseil avec Thierry. Vous aurez un tuto par jour avec un PDF à télécharger ces tutos ils sont gratuits ils sont pour vous et ça va vous aider à avoir un été au top de votre forme à bientôt Thierry à lundi ouais, à bientôt